Où est-ce les frites vous avez bien quoi Ça fait un moment que je n'avais pas pris la caméra comme ça au local pour vous retrouver et pour, euh, du coup, envoyer une petite vidéo un peu en sauvage, un petit vlog, d'accord Cette fois, pas de voyage, mais d'un événement où je me suis dit que ce serait assez cool de vous montrer un petit peu les backstage, les délires. Ce soir, je suis invité grâce à PA. Vraiment, c'est 100% grâce à PA. Donc, euh, rendez-vous compte à quel point c'est un frère. Je suis invité au match des légendes de l'Olympique Lyonnais, d'accord Donc, c'est un match euh, caritatif. où Il y a une team OL légende contre une team UNICEF et euh, une team OL légende avec plein de légendes, justement. Mike, euh, les siens... Govou, Malouda, Thiago, Kalstrum, Chris, Kassapa, Vercoutre et bien d'autres. et... Avec Domingo, peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer sur le terrain face à une team UNICEF où il y a également des joueurs de foot comme par exemple 42, Pires, Nuno Gomez et euh, également des personnalités euh, Inox, Michou, Naps et bien d'autres. Voilà. Donc c'est un truc caritatif. C'est un petit vlog pour vous accompagner là-bas. Je suis au local. Il est à l'heure actuelle 17h06. Voilà. Si vous suivez pas Loupe, ouais, le plateau a changé. Ça c'est cool. Il n'est pas encore parfait, mais on a essayé de lui apporter des, des modifications. Et là, à l'heure actuelle, au moment où je suis pas, bah, regardez. Là, on est sur le setup diffusion dans un libre. Donc en fait, vu que j'habite à Lyon, pour moins monter à Paris, j'enregistre je, des fois un sac en roue libre à peu près toutes les deux semaines, comme ça, il y a une semaine où je peux rester à Lyon, et ça c'est comment je le diffuse donc il est diffusé ici sur le OBS d'accord, et là, vous avez le chat le chat plein de fans Carmine, hein, parce que c'est avec Xavier Osval, le directeur stratégique et marketing je crois de la Carmine, sacré épisode si vous voulez mon appel... ah, on en apprend quand même beaucoup ici, regardez le, le, le décor perso là, qu'on avait fait un peu à l'arrache, histoire d'avoir un truc fonctionnel, ça gère, ça dégage bientôt je vais vous faire peut-être une vidéo de, sur ça, mais euh, la semaine prochaine, on fait un nouveau décor perso euh, pour que je puisse re-streamer au local, c'est très cool oh là là, voir des mecs bouillants comme ça, regardez Regardez, regardez, regardez. C'est ouf quand même eh, C'était un bel épisode, hein. La Carmine, c'est fait par mon frère Kamel, donc je suis très content que ça fonctionne. Et de temps en temps, je peux faire des trucs avec certains de leurs membres, comme par exemple quand Kamel est venu dans un corps au lit Xavier à l'heure actuelle. Et franchement, à chaque fois que je fais un truc avec eux, je remarque à quel point ils sont bouillants. Il n'y a pas une communauté plus bouillante qu'eux. Et ça m'étonne pas, du coup, que certains, derrière, essayent de faire un petit peu leur pain en mangeant constamment sur eux, bon... C'est un petit peu la conséquence de la réussite, n'est-il pas Bon, c'est pas tout. Euh, ce soir, en réalité, je vous explique deux trois trucs. Il est très important que vous ayez tout le contexte et tout le délire. Donc, ce soir avec Domingo, on va commenter le match, d'accord En bord de terrain et euh, on a un donation goal à 25 000 euros. Et si il est atteint à ce moment-là, on rentrera sur le terrain en seconde période. Et en fait, du coup, je suis partagé, vous voyez Je suis un peu comme ça, hein, tu vois Genre, je sais pas trop si je suis super heureux parce que je vais pouvoir rentrer sur le terrain, sûrement, parce que je vous fais confiance sur les noms, tu vois Mais avec euh, des légendes que je voyais quand j'avais 10 ans, 9 ans, Michael Essien, Gila Diara, les mecs qui mettaient 3 euros au Real Madrid en 2005. Je l'ai vu devant ma j'avais 10 ans, j'en ai 27, j'ai peut-être rentré avec eux. Donc entre le plaisir et le bonheur de faire ça devant un stade où je crois qu'il risque d'y avoir quand même 20-25 000 personnes, ou alors un peu le stress, parce que moi je vais rentrer gardien poteau, gardien sur, des, sur une cage de 7m30 de long. J'ai tout à perdre, disons que j'ai tout à perdre parce que si je me prends une bourde, si je me fais fusiller, si je fais une connerie, ça risque d'être chaud pour mon cul, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Je suis un petit peu stressé quand même, mais on va aller voir, donc là on va bouger, l'organisation, on rejoint PA du coup, et euh, son équipe, et euh, let's go pour cette journée. Ça y est les mecs, on vient d'arriver il est là le Zach, il est là. On va dans les vestiaires là, dis-toi. C'est grâce, grâce à lui, c'est grâce à lui. Avec tout le monde on va dans les vestiaires. C'est les émotions les mecs. Je vois des joueurs que j'ai supportés pendant toute ma vie. Franchement les gars, c'est ouf. Hein. Et franchement la POV, la POV, tu vois terrain, elle change par rapport à quand tu es en tribune. Mais genre, il y, y a aussi d'autres belles personnes. Bonjour Paul, re C'est pour internet C'est pour... Ouais. C'est Youtube. Pour YouTube. <rire> Enchanté. Hey, tu me mets pas un but, hein ah ouais. Je serai au cage. Et oui monsieur, bah oui <rire> On a peur, on va dans les vestiaires, allez let's go Franchement c'est dingo de voir ça comme ça. Alors ils ont tout préparé, je vous laisse regarder, on a même euh, petit maillot et compagnie. Le 28 C'est c'est qui le numéro 28 habituellement Allez petit test, il est alloué, là, à l'OL à l'heure actuelle. Milieu de terrain. Non. Cacré c'est le 25. C'est Ndombele. Oh, oh, eh oui, eh, Ndombar, Ndombar, il l'avait déjà à l'époque le le 28. Je suis content parce que c'est un joueur que j'aime bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ici, tout le vestiaire, il y a le coach, il y a tout le monde. Il y a également Sony qui était juste à la Il y a Sony que j'ai reçu dans corps au Libre Qui est en train de se faire un peu son, son réveil musculaire, son réveil physique là, il y a le kiné, il y a tout. Je vais pas le déranger parce que c'est pareil que Florent Malouda, tu sais les mecs parlent de foot et tout, ça. je peux pas faire mon youtubeur tu vois. Coucou <rire> Regardez voilà, au calme, c'est lui qui va gérer un peu les changements et tout. Nous on rentrera comme je l'ai dit comme s'il y avait 20. est que y a 25 bon, on va se changer parce qu'après il faut aller s'échauffer. Et forcément je, je le fais en rapide pour pas trop les déranger mais il y a Kim Kelstrom, il y a Essien, voilà. les Alessieur, regardez. Franchement c'est des émotions de fou. Ça me fait trop plaisir. Ça me ferait trop plaisir les gars. <rire> on a dû dégager de la pelouse parce qu'il y a des gens qui sont en train de jouer avant nous. Et surtout, on va caster d'ici. Donc terrain de caste ici pour terrain tout court là. Franchement, il y a du flow. Il y a également Kanto, qui viendra prendre la relève quand on rentrera. On va essayer de rentrer en début de deuxième mi-temps. Mais quand tu es habitué à être abonné là, et que tu vas jouer ici et commenter là... Ah photo. crampons et tout ce qu'il faut Ouais. Ils m'ont pris des crampons. Ah, oh, le Nil Bonjour, monsieur. C'est bon Les crampons, pas trop de galère Crampons, pas de galère. Oh, ça va. Hey, en plus, une bonne paire de darons, ça. 46, paire de darons, bonne savate Ça, c'est les paires de gens qui, qui font des sorties... Des gardiens qui font des sorties trop mais t'es un roi n'y regarde C'est ce qu'il a pris là hein. Tu protèges si bon bien, bonne bon savate aussi hein Ok T'as des filles à Let's go Tu m'as mis super bien Match des légendes mon pote La compo Rémi Vercout Claudio sympa, Patrick Muller Jérémy Bréchet oui. J'ai cru lire Edmilson, monsieur Sony Anderson Sidney Govou Pierre L'Aigle Philippe Biolo et David Linares Hey, monsieur, tu lis à Edmilson On n'est pas seul, bien sûr être Évidemment, bien. les tutos <rire> Je vous dirai pas ce que je l'ai vu faire il y a 10 minutes, mais... <rire> Ça y est, les mecs, on est... on est habillés. On est bien, là ou pas en place. L'équipe, euh, le centre de formation. <rire> Franchement, c'est magnifique, ça fait trop plaisir. Il y a toutes les légendes avec lesquelles on a grandi quand on était jeune. Il y, y a qui ici Et on leur dit bonjour. <rire> c'est qui qui te met le plus d'émotions Sony, moi, ça a tellement été genre de euh, dieu... Euh, Ennemi. Ennemi ouais. tu vois, c'est Ouais, forcément, forcément, forcément. Et même Kim, il y a Kim qui fait des légendes à côté de nous, Moi, j'avoue, j'ai eu un petit sentiment quand j'ai vu Thiago. Oui. Thiago et sien. Ah ouais, non mais... C'est le cœur. C'est le cœur. Non, ouais, c'est... Il faut pas. On va maintenant. C'est une autre paire de manches ça. <rire> <rire> Il faut kiffer Il faut kiffer <rire> Un échauffement bien, bien sportif, bien transpirant, bien ballon incaptable <rire> J'ai oublié à quel point les cages étaient grandes frère, 7m30, Téma Il y a des ballons frère, tu peux juste pas aller chercher mais ça fait kiffer Échanger des passes avec des légendes mon pote Quel kiff En plus le public commence à arriver, regardez C'est lourd Est-ce qu'on peut dire qu'on est carrément en place là est On est carrément... Ah pardon <rire> est On est plus en place <rire> Et ouais les mecs hey, va, les Le screen devant nous, les gens... Le terrain, échauffement terminé, on commande et on rentrera, on l'espère, les 25k, c'est important. Salut tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en direct du Groupama Stadium pour le match des héros, ça fait trop plaisir, c'est juste incroyable, on est sur le bord du terrain et je suis pas avec n'importe qui puisqu'il y a Zach Nani à mes côtés, putain, comment ça va frérot Quel plaisir d'être là, franchement, ça fait super plaisir d'être avec vous ce soir, d'être avec toi P1, mais et regarde la carte, c'est pas un fond vert, hein. je vous promets, c'est pas un fond vert, genre là y a... C'est pas un fond vert là, il y a P1 qui rentre sur le terrain, les mecs. Pendant ce temps, on va assister au coup d'envoi de ce match <P1> des héros. Les amis Et Il faut qu'on lui dise que c'est bon, il faut qu'on lui dise que c'est bon. 1000 euros Mille go euros On va voir Sony, on lui dit que c'est bon. Monsieur, monsieur, il est où, il est où, il est où Sony. Ou, Attends, je regarde, il est là, il est là. Il est là, il est juste il est là. là va le voir pour lui dire qu'on a ah, les 25 000. 25 000 euros en 45 minutes. Merci beaucoup, les amis. On va pouvoir rentrer sur le terrain. J'ai des news, les amis. Vas-y, vas-y. Alors, here we go. On va rentrer, mais pas tout de suite. Pas au, au retour de la seconde mi-temps. C'est des compétiteurs. Normal. C'est des joueurs qui ont envie Ils de aguer. mettre un but. Voilà. Il m'a dit, on va mettre la grosse équipe. Au retour j'suis des vestiaires. Je suis pas dedans. Mais c'est toi, j'ai un truc à te dire. <rire> Pourquoi Pourquoi je suis pas dedans T'es pas dans la grosse équipe. Je <rire> suis pas dans la grosse équipe. Mais, mais là, là c'était pas la. Il a quand même, un petit mais. Il m'a dit un 20-25 minutes de grosse équipe et on rentre derrière. Ok. Donc vers la 60 60e quoi. Je dirais 65. 70. <rire> C'est hey, hey, pas moi le coach, monsieur Si, si, on va rentrer, camp, On moi. va rentrer dans le temps additionnel. <rire> <rire> on, va, on va jouer 25 secondes à peu près. Qui va donner le ballon après un contrôle Le centre juste devant le but au deuxième yeah. poteau. Comme elle vient, comme elle vient Oh le Zac Nani qui, euh, qui revient avec son, son plus beau maillot Allez, ah, Zach Nani Ouais ah, là je suis ready là C'est la combien sième, 66ème Faudra pas qu'on tarde avec s'échauffer. Hein. Et le public en folie Domingo et Zach Nani qui sont en train de s'échauffer en bas On va voir Jacques Santini avec euh, Zac Et il nous dit, euh, bah, vous allez jouer en pointe, euh, Zac et P.A. Incroyable. Incroyable Incroyable Oh la doublette Les frères, on va rentrer Sur le terrain Sur le terrain Ils nous ont régalé avec Boussif, la fin de frappe de la part de Boussif qui rentre dans Anthony Parker, pour Zach Nani, Zach Nani, la fin de Zach Nani, mon dieu, mon dieu, je ne sais pas s'il existe pire entrée que celle de Zach Nani, qui a fait un petit peu de shadow, on l'a dit, il fallait bien s'échauffer, Zach Nani, Zach Nani encore une qui est garde pour Boussif, Zach Nani, le contrôle du genou, oh il va nous gratifier de quelque chose de grand, certes il va y avoir que 8 minutes, Jeu pour Zach Nani, mais on sent qu'il va nous gratifier quelque chose de très très grand. PA et PA qui va venir nous régaler. PA qui donne le ballon à ah, Zach Nani. Bonjour, oui, le prix de sauvegarde. Zach Nani, non, non, non, Zach, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit de rater ça. Zach qui avait l'action du match, qui avait l'opportunité de venir tous les lamis. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça va être dur, ça va être très dur d'aller faire des photos avec les fans après le match. Non, Zach, Zach, tu n'as pas le droit. Alors mon gars, Cyril, c'était comment Mon bouc, est rentré fait la différence dessus a donné l'énergie malheureusement, j'ai failli marquer Un mauvais échange, bon c'est pas du t'as failli Si J'ai raté à la fin plus, ça. Plus, ça. Ah oui, à la fin j'ai failli marquer J'étais ah, abattu absolument. Regardez le public, c'est normal C'était vraiment la folie, merci si Quel bonheur Les amis, c'était incroyable, une expérience de fou J'aurais adoré marquer ce but Malheureusement il m'a manqué un petit peu de puissance, un petit peu de vista C'était exceptionnel, forcément je suis obligé de remercier tous ceux qui m'ont permis de le faire, et je me sens obligé de remercier le frère Opa. On va le revoir dans un instant, mais c'était vraiment une soirée de fou. Quel bonheur, quel kiff Et j'espère que vous avez adoré, que ce soit cette vidéo le suivant à l'époque. C'était super. Opa, merci mon frère. Un plaisir. Merci Zach, encore m'avoir permis de faire ça. Plaisir, merci beaucoup. T'as eu le but, hein, hein T'as eu l'occasion, hein C'est pas bien. Prochain match, tu ne pas, hein, hein <rire> de pas tricher sur l'entrée, ah, je me ouais. la suis donnée, je me suis placé, je me suis placé. Alors, ça rigole. Première action, c'est bon un petit temps. Deuxième action, c'est un une sur C'est vrai. Ça te à 3 euros t'as la toquée. Mais c'était quand même bien. C'était quand même bien. Eh ben, Merci Jérémy, ça fait super plaisir. Quoi de mieux pour terminer ce vlog que ça avec Jérémy Bréchet Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine, les gars. Ciao. ciao.